J'espère que vous allez bien, on a encore quelques semaines, quelques mois à tenir, il faut tenir Et donc bah, j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo ce week-end et, euh, et puis en fait regarder un petit peu sur quoi je pouvais bien vous faire une vidéo Et j'ai eu envie de regarder un peu du côté du Canada, du côté de Justin, euh, Trudeau. trou d'eau Voilà on va l'appeler Trudeau, trou d'eau En espérant qu'il tombe dedans, n'est-ce pas, et qu'il se noie et donc on va regarder un petit peu déjà de son côté ce qu'il va faire et comment la situation va, euh, va se développer. Puis après je ferai un point sur l'Allemagne, je, je, je vous en dirai un peu ce qu'il en est de notre côté. Et enfin on ira faire un dernier point sur l'autre Justin, cette fois le Justin français. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup tous les deux d'ailleurs, Caligula et, et Trudeau. Ils sont nés le même mois, en décembre, fin décembre. Ils se ressemblent un peu physiquement. Ils sont tous les deux jeunes. Enfin, bref, je sont qu'ils ont pas mal de points communs. Et ils sont, ce sont tous les deux des, des psychopathes. Bon. Et puis, euh, des dictateurs. OK. Alors, on va déjà regarder du côté de, de Trudeau. Voilà. Euh, J'essaie d'avoir son visage en tête. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Sachant que, pour l'instant, il est quelque part à l'étranger. Et que, si j'ai bien compris, eh bien, il a menacé d'interdire aux Canadiens de manifester pacifiquement. Enfin bon, voilà. On va voir s'il va mettre sa menace à exécution. Alors, on va faire son prénom. Bon, pour l'instant, effectivement, il est isolé. On va dire qu'il est quelque part isolé. Et que le temps presse. Qu'il faut qu'il se dépêche. Alors. Ah, celle-ci vous voulez sortir, donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Okay. Il, fait, il fait froid aujourd'hui, il pleut chez nous. Et donc j'ai mis euh, de la lumière, mais euh, il est bien 10h du matin. Même si on a l'impression que c'est plutôt le soir. Alors, bon. <rire> Pardon. Bah, déjà, je pense qu'il euh, va y avoir des mesures policières qui vont être mises en place. Alors, là, on a toujours l'alcool. Alors, ça peut être toujours ces histoires de, de poison, hein, d'injection. Là, c'est lui. Je crois qu'il est quand même assez perdu. Il est en train de se demander ce qu'il doit faire. Comment, euh, comment rattraper la situation quelque part, hein, ici et là. Et là, il est bien possible qu'il aille demander conseil. Mais là, déjà, la première carte qui est sortie, celle-ci est intéressante parce que... Euh, à mon avis, il va y avoir une intervention de la police. <coughs> Pardon, excuse-moi. J'ai pas mal à la gorge, mais je sais pas. Dès que je commence à parler euh, de, de gens négatifs, euh, ça se bloque un peu. Enfin bon. dire que <coughs> se connecter à ces gens-là, c'est jamais très très bon. Alors, mais je, je fais toujours attention euh, d'avoir des énergies hautes quand je fais de la voyance. Bon, donc on va justement remettre une carte ici. Pour moi, il est là, Justin, hein le trou d'eau il est ici si ça se trouve d'ailleurs euh, il prend aussi des substances psychotropes comme on dit c'est pas impossible hein. de toute façon c'est tous la même clique ces gens là donc euh... bref alors qu'est ce que c'est ici faux alors faux ok se libérer de bon bah ça c'est lui hein. se libérer de c'est sûr là il est coincé allez ouais donc allez. Allez, ici, rire. Ouais. Ok. Hésitation, à ah, quand même. Et là, habitude. Bon. Alors, rire, c'est se moquer d'eux. Hein. Pareil. Hein. Ouais, en fait, ça, c'est son mépris hein, par rapport au, au peuple canadien. Hein. Il se, il se croit tellement au-dessus des gens que en fait il les méprise, il, il se moque d'eux. Hein. Et il ne penche qu'à aller les chercher. Euh, voilà le hameçon. Bon. Mais il rira bien qui rira le dernier, Justin. Alors. Faux. Donc là, faux. On va regarder ici. Bon, se libérer d'eux, hésitation, ok. Ça, c'est lui. Hein. Il se demande vraiment comment se sortir de la situation. Là, il y a quand même une hésitation. En fait, il hésite par rapport aux moyens à mettre en place. Mais sachant que ces moyens, de toute façon, sont placés sous le signe de la fausseté, du mensonge, de la méchanceté. Hein. Donc, de toute façon, pour l'instant, je ne le vois pas démissionner. J'ai dit pour l'instant. Pour l'instant, il est plutôt euh, en train de penser à ça. Et là, on va regarder parce que ça, ce n'est pas très clair, je dois dire. Bon, habitude, là, il a l'habitude de demander conseil. Hein. Donc, ça, à mon avis, de toute façon, il a, il a certainement été demandé euh, des, des consignes par rapport à ce qu'il devait faire, par rapport à ses patrons. On sait qui sont ses patrons, hein, c'est le nom. Bon, donc, on peut remettre une carte ici, là, là. Éventuellement, bon, bah, allez, on va remettre une carte sur chaque. Hein. Allez, hop. Alors ça, c'est la politique sanitaire, ok. Ah oui, d'accord, j'ai compris, d'accord. Bon ben là, ça veut dire qu'en fait, il est en train de critiquer les personnes qui manifestent pour la politique sanitaire. Il est en train de dire que c'est des faux, euh, comment dire, peut-être pas des faux manifestants, mais en tout cas euh, qu'il y a peut-être des groupements derrière qui les manipulent, genre extrémistes ou ce que sais-je. Donc c'est ça, en fait. Et il va se servir de ce prétexte. En disant que les, les, les trucks, on va pas dire le mot en français, n'est-ce pas Enfin bon, les trucks sont manipulés. Et donc, euh, pour remettre de l'ordre. Pour moi, il va, il va faire intervenir la force policière. Je, je suis à peu près sûre. Bon. Ici, alors, se libérer d'eux. Bon. Ouais. Bon, ben oui. Donc, je vous dis, hein, il va, il va réessayer de refaire encore un, un tour. De, au niveau des contraintes, hein, resserrer. Bon, ça, c'est les gens en général, hein, Ok les la population mais j'ai pas vraiment de, de carte avec plein plein de gens si j'ai celle avec la banderole mais c'est pas ça à mon avis alors, ça peut être aussi lui qui euh, qui demande conseil à quelqu'un là il y a quelque chose enfin bon mais c'est pas c'est pas une très très très important cette carte là je la sens pas trop par contre celle ci oui alors ici Alors, est-il parti chercher, noyer son chagrin dans l'alcool? Je, je me demande. Il y a quelque chose ici. Il y a, il y a quelque chose en rapport avec la drogue. C'est très curieux. Je pensais que c'était l'injection, mais je suis pas si sûre. Rire. Bon, bah, écoutez, c'est le nom. Hein. Ceux qui sont derrière. Mais ils prennent pas les gens au sérieux, mais ils ont tort. Hein. Là, ils sont en train de, de rire quand même en disant, euh, bon, que, que voilà, qu'on qu est des, des nuls. Je sais pas Cette, cette histoire de, de rire là, ça me fait vraiment penser à, à la dérision en fait. Ils ne nous prennent pas au sérieux, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Voilà, donc, euh, et ils considèrent en fait qu'ils vont pouvoir continuer leur travail de harponnage. Enfin, c'est un hameçon, mais hameçonnage ça sonne pas bien, donc je dis plutôt harponnage. Hein, c'est les requins là. Ils sont toujours là. Hein. Alors habitude, voilà, donc habitude d'aller demander conseil dans la tempête, hein, c'est ça dans l'autre sens, toujours. Bon, ok. Donc, déjà, on a deux informations intéressantes. Enfin, trois éventuellement. C'est que là, il a l'habitude d'aller demander conseil en cas de problème. Donc, il est parti demander conseil ici. Alors, des gens qui sont en train de rire, je, je pense qu'ils sont, c'est plutôt par rapport à nous, ils sont en train de rire de, de, de la réaction des gens, donc, bon, de nous, donc de la population. Ici, bon on est rare quand même recouvrir. C'est un peu bizarre. Par contre, là, il est en train de réfléchir comment se libérer de la situation par rapport aux gens qui se regroupent. C'est ça va certainement passer par euh, le serpent, le, le nœud, la corde donc et la police. Pour moi, il est en train de, de réfléchir vraiment vraiment euh, à accentuer le côté répression. Moi, je vois comme ça. Donc ce qu'il a dit en fait, c'est pas du bluff. Hein. Non. De toute façon, il a il a deux solutions. Hein. Soit il démissionne, soit euh, il va jusqu'au bout. Et il faut bien Comprendre que les psychopathes, généralement, ils ne se remettent pas en question. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris. Euh, ils ne se remettent jamais en question, donc ils vont jusqu'au bout. En plus, ces gens-là aussi, ils n'apprennent pas. C'est-à-dire que vous pourrez les enfermer, les punir, <rire> ça changera rien. Ils continueront dès qu'ils seront ressortis ou qu'ils auront fini leur punition. Ils feront la même chose. Donc, euh, on peut pas discuter avec ces gens-là, on peut pas les raisonner. Donc, éventuellement, s'ils démissionnent, c'est qu'ils seront forcés par euh, d'autres personnes. Mais sinon, de lui-même, il ne le fera pas. Donc, tout ça pour dire qu'à mon avis, il va plutôt euh, faire les, la répression. Alors, prendre... bon Donc voilà, pour faire prendre la, la fameuse injection, justement. Hein, donc il va accuser les gens d'être des faux manifestants ou d'être manipulés. Et là, là la police qui intervient. Ici, chef. Bon, ben bah voilà. Il, est, il considère qu'il est toujours le chef, hein. Il est le chef. Bon, on peut considérer que c'est les gens canadiens. Hein. D'ailleurs, la veste, elle, elle me fait penser un peu, d'ailleurs, à la veste des bûcherons. Enfin bon, j'ai des associations de pensée de temps en temps comme ça. Ou les, les camionneurs, éventuellement. Ah, il fallait pas que je disais le mot. Bon, tant pis, il est sorti. Alors, étranger, voilà, de l'étranger. Donc, il va donner ses, ses petites mesures, euh, voilà, bien à l'abri, hein, de l'étranger. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Dépendre de... Dépendre de... Alors on a le feu et on a aller. Je vous dis, moi, il y a quelque chose par rapport à la drogue là. Est-ce qu'il n'est pas allé se prendre un truc Dépendre de... Puis il y a le feu aussi. Il y a quelque chose. Ce n'est pas forcément les foyers, ça peut être le feu ici. Donc ça peut être quand même des mesures qui font intervenir euh, des choses quand même plus violentes. Ouais. On va regarder ici, changement, voilà. Donc, il est bien parti demander conseil. Hein. Il a l'habitude de demander conseil en cas de tempête pour provoquer un changement qui l'arrange, évidemment. Et la haine, bah, écoutez, sa carte-là va très bien avec celle-ci. Hein. Bon. Rire et haine. Bon, bah on voit ce qu'ils pensent de nous. Hein. Mais encore une fois, euh, les personnes ont compris, et cette fois, les personnes la population a compris qu'il fallait aller jusqu'au bout parce que euh, si on abandonne en cours de route, c'est foutu. Là, c'est la dernière bataille. Et comme je vous l'ai déjà dit, chacun met les, les forces qui lui restent, justement, dans la bataille. C'est tout ou rien, en fait. C'est vraiment ça. Bon. Donc, on va revenir par là. Parce que là, c'est quand même assez intéressant, par là. Donc, il va, à mon avis, faire intervenir la police. La, la police, l'armée, là, je... Bon, je ne peux pas trop distinguer. Encore une fois, en argumentant qu'il s'agit de faux manifestants... C'est une menace terroriste, enfin ce que vous voulez. Enfin bon, il va trouver des arguments de toute façon. Bon, ok. Alors là, l'histoire de, de dépendre de c'est pas très clair quand même, hein, mais bon, je vais peut-être mettre sur pause pendant que je réfléchis. Alors, j'ai eu une idée en regardant ces cartes là. Je me demande si ça ne parle pas des moyens d'énergie ici, dépendre des moyens d'énergie dans hein, le feu. On s'en sert euh, évidemment pour le chauffage. Éventuellement, ça me fait penser aussi euh, aux, aux trucks qui ont besoin de carburant. Je me demande s'il ne va pas faire quelque chose dans ce sens-là. Bon, on va remettre une carte ici. Parce que là, je crois vraiment qu'il va aller en employer la manière euh, euh, forte ici. Ah, j'ai le soleil qui arrive. Ouais, donc ça, c'est les, les gens qui se retrouvent. Voilà, pour euh, justement pour ramener la beauté, la paix, l'harmonie. Hein. Il, il y a quelque chose là. Je me demande s'il ne va vraiment pas. Il va pas faire un, un coup fourré euh, par rapport au chauffage, au fioul, au, au carburant, là. Il y a quelque chose. Aller se ravitailler. C'est pour ça que j'aurais l'alcool ici. Parce que l'alcool, c'est une matière inflammable c'est bizarre il y a quelque chose bon et ici bon le temps voilà ça c'est toujours les questions de temps qui sortent parce que euh, parce qu'il a pris beaucoup de temps en fait hein. ils ont un agenda ce genre là plus le temps passe plus ils sont en difficulté et donc il faut qu'ils se dépêche. voilà attaque bon bah écoutez hein. si vous en doutiez encore moi j'en doute pas hein. il va passer à l'attaque donc, il faut s'attendre que le trou d'eau il réagisse de façon assez violente, ici. Stop, voilà. Vous avez ici, hein, pour arrêter les gens qui se, qui se retrouvent de façon pacifique, pour apporter la, la, la paix, quoi, la, la beauté, l'harmonie. C'est une très belle carte, là. Bon, on va essayer de revoir ici si, si c'est ça, en fait. S'il n'y a pas une espèce d'envie de, d'agir de, euh, sur les moyens de d'énergie, sur l'énergie, ici. C'est ça, en fait, que j'étais en train réfléchir Ouais, il va il va vraiment essayer de faire peur aux gens, là. Il faut pas oublier qu'il a des soutiens. Hein. Alors, il y a une femme, ici. Alors, je sais pas ce qu'elle vient faire, là, cette femme-là. On va remettre encore une carte. Donc, ça peut être les femmes, les accidents. OK Et la honte. Bon. Bon bah ben là, je ne sais pas ce qu'il est en train de me dire. Il y a peut-être encore une autre indication qui va qui va arriver. Une sorte un peu du contexte. Oh là il y a une femme qui va réagir. Ou les femmes qui vont réagir, qui vont prendre peur et qui vont lui faire honte. Il y a quelque chose qu'il est en train de mettre en plan là. Enfin, au point plutôt. Je ne sais pas pourquoi ça, ça touche les femmes. Il y a de ça. Ou alors, il y a une femme qui va lui faire honte. Mais je ne sais pas. Je connais pas bien au Canada. Hein, C'est une femme qui est importante ou pas. Je ne sais pas. Ah, ben bah écoutez, hein, euh, bah écoutez. Voilà ce qui sort. Hein. Donc, on a la police d'un côté et on a l'armée de l'autre. Hésiter. Euh, résister, pardon. Pas, pas, pas hésiter. Résister. Bon. On a la police canadienne. Donc, on a, en fait, la police canadienne ici. Et on a euh, la police <rire> ou l'armée ici. Bon, donc, il va bien y avoir des mesures, euh, vraiment, des forces de l'ordre. La question est de savoir, eux, de quel côté ils vont être. On va poser la question. Parce que... Euh, parce que, parce que, hein, ça a un peu changé Tout. Alors, ceux-là, sont-ils pour Trudeau Non, je ne crois pas parce que j'ai les bureaux vides. Donc, les bureaux vides, c'est quand on, on quitte sa place. Donc, on, on ne fait pas le travail pour, quoi, pour lequel on est payé. Et donc, on va poser une question. Est-ce qu'ils sont pour le peuple Ah, j'ai l'étranger qui sort ou la liberté Ouais, il, faudra, il y aura une décision à prendre hein, par rapport à l'armée. Hein. Il faudra qu'ils choisissent leur camp là. Alors, est-ce qu'il y a des personnes de l'armée qui seront divisées C'est pas impossible. Hein. Donc euh, Qu'est-ce qui va arriver à la fin Je ne rester qu'avec les petites cartes. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein, parce qu'à la fin, il y a quand même les gens qui se retrouvent. Et on va mettre une grande carte sur euh, la dernière petite carte. Fascination. Bon, bah, c'est plutôt une bonne carte. Hein. Fascination, euh, c'est attirance aussi. Hein. Donc plutôt, <coughs> pardon, attirance pour les gens qui se retrouvent. Bon, OK. Donc, en gros, le, le Trudeau, là, il va aller chercher la matière, euh, la manière, pardon, la manière forte. Voilà, je vais y arriver. La manière forte après avoir demandé conseil à ses chefs. Et il y a quelque chose au niveau de l'énergie, ou alors du feu, enfin bon, il y a quelque chose qui va mettre en, en route justement pour arrêter tout ça. On l'a vu avec le stop ici. Bon, après, il y a cette histoire de femme. Euh, là, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui va réagir, qui risque de lui faire honte. Et ça, c'est pas impossible. Qu'il y ait une personne extérieure, une femme qui, qui réagisse. Euh, et par la suite, euh, eh bien, on aura ça qui va intervenir. Bon, ok. Donc, voilà pour le Canada. Je vais ranger mes petites cartes et on va faire la deuxième partie de, euh, de ce tirage. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit comment ça va se terminer, cette histoire. Bah À mon avis, euh, ça risque de durer quand même plusieurs semaines. Hein. Mais euh, je ne pense pas qu'il aura gain de cause. Hein, à partir du moment où on aura l'armée. Donc, on va quand même poser la question. C'est vrai que je n'ai <rire> pas été jusqu'au bout. Bah, on va voir, est-ce que le trou d'eau, finalement, euh, pourra rester euh, en place hein on va regarder comme ça. Ou est-ce qu'il va gagner, si vous voulez. Donc, on va regarder la coupe. Alors, j'ai la roue de fortune et le pape. Donc, il y a changement par rapport à un homme qui a l'air d'être plutôt euh, sage. Mais par rapport à lui... Alors, est-ce que le trou d'eau va pouvoir gagner J'ai le pape. Alors, il y a une protection... Et la force. Ah, alors là, il est en train encore. Il n'est pas en train, en train de, me, de me répondre. Il est en train de me dire que dans un premier temps, il va, il va utiliser la force. Bon, écoutez, ça arrive hein, de temps en temps que le jeu il reparte un peu en arrière. Mais voilà, ça va s'arrêter. Bon, donc, en fait, c'est pas grave. Hein. Le jeu, de temps en temps, il me donne des petites informations. Donc, il va bien essayer avec la force. Hein. Mais ça marchera pas. Ce sera la fin. Voilà. Bon, alors, la deuxième partie de ce, de ce tirage... Ben on va faire le point sur l'autre Justin, le fameux Caligula. On va regarder un peu où il en est. Alors, D'après ce que je sais, euh, alors il a ses signatures, mais il n'a pas encore annoncé sa candidature officielle. Euh, ce qui est très bizarre quand même. Hein. Ce qui est très bizarre. Donc, On va voir un peu ce qu'il a en tête, lui. Je crois qu'il attend de voir un peu d'où souffle le vent. Parce qu'il est... Bon, il voit bien ce qui se passe quand même. Hein. Hein, je vous avais dit, de toute façon, moi, je ne voyais pas se représenter. Bon, maintenant, on va voir. Ça hein. se façon, c'est complètement planté. Je ne sais pas. Je n'ai quand même pas l'impression. De toute façon, il n'est plus en état, hein, vu, euh, vu de sa, sa consommation, de ce que vous savez. Euh, au bout d'un moment, ça n'ira plus. Hein. Bon, alors. Euh, il est toujours dans sa petite boîte, là-bas. Hein. Je ne vous l'ai pas montré, mais je les ai tous assis. Voilà, ils sont tous en train d'attendre leur jugement... Euh. Bon, voilà, donc, euh, ça n'a pas changé. Et je suppose que vous-même, vous avez aussi fait vos, petites, euh, vos petits papiers, euh, voilà, vos petits bons hommes, peut-être comme moi. Ok, alors, Caligula, hein, où est-ce qu'il en est, lui Bon, il y a quand même une idée de vouloir se mettre à l'abri, hein. Je sais pas, moi je ne le sens pas tranquille. Il fait comme si, mais. Ok. Alors, on va faire son nom. Hein. Vous pouvez le faire dans votre tête en même temps que moi. Bon, celle-là, elle voulait sortir. Voilà, donc on va regarder un peu où ce qu'il en est. On va toujours la montre. Hein. Il fait comme son copain. Hein. Il joue la montre. Bah, ils attendent quelque chose. Bon, y a là, là, il y a bien une mise à l'abri. en tout cas, il est dans son repère. Bah, encore la montre. Il hein. y a quand même une menace hein, au-dessus de lui. Patience, patience. Bon, pour l'instant, il est quand même montré du doigt. Il peut dire ce qu'on veut, enfin ce qu'il veut. Euh, il peut faire intervenir euh, tous les sondages euh, possibles et inimaginables qui le donnent toujours gagnant, n'est-ce pas Mais. Euh, il est quand même hué. Castor aussi, hein, j'ai entendu ou casse-tête. Donc, il sait très bien que, que son image n'est pas euh, n'est pas très très voilà appréciée. Donc, ça, il le sait. Et donc, il joue la montre. Là, il y a un escalier. OK, bon, on va regarder un peu ce qui sort. Par rapport à l'escalier, par exemple. Escalade de quelque chose. Il y a une menace ici. Et là, voir un petit peu ce qu'il veut faire, lui. Ah, il a quand même envie de partir. Bon, il a quand même envie d'un renouveau de partir. Alors, il y a quand même ici encore un tour de vis. Ouais. Vous voyez, en fait, on voit partir, enfin, envie de partir ici. Hein, le vent, euh, le cerf-volant. C'est synonyme de, synonyme de liberté, de légèreté. Et là, c'est quand on est quand même dans une situation assez euh, difficile et qu'on veut sortir du bois. Alors là, c'est quand on éventuellement on loupe quelque chose. Ça ne me dit pas ce qu'il va faire. Par contre, ici, il y a encore une euh, un tour de vis. Qu'est-ce qu'il va mettre en place avec une bouée à la mer. Ça, c'est les îles. Hein. Ouais, ouais, il est encore en train de, de vouloir mettre encore un truc en place, lui. Ah bah oui, c'est le fameux euh, crédit euh, à la Sintoc, comme on dit. Ah ouais, Ça, c'est pas impossible. C'est par rapport aux aides Ah, mais oui il va, à mon avis, restreindre des aides euh, ou alors euh, arrêter les aides pour une certaine catégorie de la population. Il y a quelque chose là. Hein. Hein, les aides, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est la bouée. Donc, il y a encore des restrictions. Hein. Je dis, ils iront jusqu'au bout. C'est pour ça que moi, je ne vois pas les choses s'arrêter maintenant, maintenant. Mais on y arrive. Donc, s'il vous plaît, un peu de patience. C'est comme dit le film « Hold on ». Tenons bon. Je vous ai toujours parlé du printemps, moi. Mais le printemps, euh, avril-mai, quoi. Pas printemps euh, mars. Hein. C'est vraiment par là. Donc il faut vraiment tenir. Parce qu'ils euh, vont aller jusqu'au bout. Jusqu'à temps que ça craque, quoi. Moi, il y a un truc là. Il, il va mettre en place encore. Euh, C'est ce qu'il veut faire, en fait. Les, les, les restrictions. Bon, alors. Au niveau de sa candidature, on, on va refaire encore un, un tour. Il se sent quand même menacé. Et il a envie quand même de, de faire du stop on va dire pour partir. Alors ouais, écoutez hein, franchement il est bon il est peut-être fou mais enfin pas tant que ça. Hein. Il sait très bien que bon il passera pas quoi. Donc est-ce que il va se mettre est qu'il va déclarer sa candidature on va voir. Non bah ben, écoutez moi je vois partir hein, vous voyez. Là, s'il est dans son canot kayak en pleine mer, c'est quand on s'en va, ça. Donc, il a envie de liberté. Alors, on va demander, est-ce que c'est pour laisser la place à quelqu'un d'autre Ouais, tout ça, c'est une scène de théâtre. Il y a bien quelqu'un qui se cache derrière le rideau, on va savoir qui c'est. Et puis, c'est une pièce de théâtre, donc c'est un mensonge. Tout ça, c'est mis en scène, voilà, c'est une mise en scène. Ouais, donc ça, c'est lui, il est fatigué, Ouais, bon, bah, ça, c'est le quotidien, d'accord. Il a envie de passer à autre chose. C'est la routine aussi. Hein. Alors, à qui veut-il laisser la place En fait, c'est comme si c'était égal. C'est une personne qui, qui devra suivre la même chose, le plan, quoi. Et on va essayer de voir, on va pousser le jeu un petit peu. Alors, qui, qui prendra vraiment la place de Caligula Elle me dit qu'il y a toujours le retard par rapport aux élections. D'accord. Et puis, ça peut montrer aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive tout doucement. Ah oui, il y a les deux en fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en route là, un homme. Mais... Euh c'est pas qui c'est encore encore tirer encore un peu les cartes ouais ça c'est pour moi c'est une carte qui parle de la de la non communication ou de la du fait qu'il n'y ait pas vraiment de consensus donc d'accord alors en fait il je vois ça comme ça c'est que d'abord les élections risquent d'être retardées ensuite il y en a qui, qui peut très bien être en route, mais lentement, et que pour l'instant, en l'état des choses, il y a trop de, de division dans la société. Pour l'instant, il n'y aurait personne, quoi. Bon. OK. Donc, ben, je vais pas refaire le euh, l'analyse que j'ai faite, hein, mais euh, pour moi, il a envie de partir. Bon. Voilà. Et euh, pour l'instant, euh, bon, les choses en sont là. Euh, le dernier tirage que je voulais faire, c'était par rapport à l'Allemagne. Bah oui, j'ai essayé de poser la question à Margot, mais bon, elle n'a pas dû voir ma question dans son live. J'ai bien que quelqu'un d'autre le regarde, parce qu'étant donné que moi je suis en Allemagne, ça, ça va me mettre difficile euh, d'être objective. Hein, vous savez qu'en Allemagne, bah, ils en sont toujours à discuter. Donc évidemment, ça nous fait gagner du temps. Mais euh, si jamais ils suivent le chemin de l'Autriche, on va être mal quand même, hein. Vous savez qu'en Autriche, l'injection est obligatoire. Bon, ils sont en train de manifester et tout, mais il n'empêche que, pour l'instant, euh, l'Autriche, on n'en est pas très loin. Hein. Bon, OK, donc, ils sont en train de discuter, ils ne sont pas d'accord. Euh, pendant ce temps-là, il y a de plus en plus de contestations. Les Allemands, ils manifestent, il hein, ne faut pas croire, hein. euh, et beaucoup. Et il y a aussi Rainer fundmisch là, qui est en train de faire son tribunal international. On aura ajouté un coup d'œil éventuellement par là après. Et donc, euh, eh bien, il va falloir qu'ils arrivent à un accord. Alors, euh, ben, on va regarder euh, si la vax, avec prendre le béline, si la vax euh, obligatoire va passer. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai la destinée. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je me lance. Hein, bon. Encore une fois, évidemment, j'ai pas du tout envie que ça passe. Donc, il euh, va falloir que j'essaie de rester neutre pour ne pas influencer le tirage. C'est pour ça que j'ai retardé le tirage pour l'instant. Mais bon. Alors, est-ce que la vax obligatoire va être votée en Allemagne Sachant que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de contestations. Alors, est-ce que ça va passer On va faire un tirage en 4. -1. Alors, prise... Bon, alors effectivement, prison maladie, oui, effectivement, on est d'accord. Hein. C'est toujours la politique sanitaire avec les restrictions. Bon, on y est encore, hein. ça n'a pas changé pour ça. Hein. On y est encore, mais on peut encore vivre. Hein. On n'a pas besoin de payer 3000 euros d'amende si on ne veut pas se faire injecter. Ça, c'est le cas en Autriche quand même. Hein. Alors, est-ce que ça va passer La vaccination obligatoire va-t-elle être votée Ou décidée hein, Est-ce que voter en Allemagne, ok, beauté, homme, ça ça peut être le chancelier, euh... J'arrive même à, me retenir, à retenir son nom, j'ai bien sa tête en, en tête, c'est euh, Schloss ou je sais pas quoi, les passions, voilà, donc c'est bien les passions actuellement, donc euh, oui, ça suscite les passions, voilà, les passions, le feu, bon, je vous dis, ils sont pas encore, euh... alors la beauté, je pense que ça c'est le peuple, hein. et là c'est le chancelier, ah, la beauté, c'est euh, la sincérité, c'est Jupiter. Euh, bon. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a peut-être une période où, ici, le transit de Jupiter, il y a un très beau transit de Jupiter, justement, vers le mois de mai. Et le mois de mai, le beau mois de mai, hein, beauté, là où les, les fleurs commencent à s'ouvrir, ça me fait penser, en fait, à avril, voyez, avril-mai, où là, il pourrait y avoir un tournant. Et euh, jusque-là, eh vous voyez, hein, passion et feu. Hein, donc, ils se disputent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Hein. Bon, alors, donc, j'ai pas la réponse. La réponse, elle est là. Et on va regarder par là. Alors, donc, beauté, maladie, oui. C'est si bien la politique sanitaire. Vol, perte. Alors, comment il faut que je comprenne cette carte-là bah, je dirais que en fait, ce serait plutôt un non. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. Là, j'ai demandé si ça allait être voté. donné que j'ai vol perte, ça voudrait dire non. Parce que si j'avais eu honneur, par exemple, ou renommée, ça aurait voulu dire oui. Enfin, Je comprends ça comme ça, moi. Donc, on va demander si on va être libéré, hein, pour être sûr. Donc, là, je devrais avoir une belle carte. Est-ce qu'on va être libéré en Allemagne de toutes ces histoires de Vax euh, de, de, obligatoire, enfin de menaces Est-ce qu'on va être libéré de ça Bon, on va avoir des nouvelles. Ah, d'accord. Donc, il va y avoir des choses nouvelles entre-temps qui vont arriver et qui auront une influence euh, par rapport aux familles. Ah, ouais. Alors, savoir si c'est euh, les effets euh, nocifs, comme on dit. Hein, parce qu'il y a la, la poule avec les petits, là, les tout petits. Ouais. Mais j'aimerais bien voir la réponse ce qu'on va être libéré Les entreprises. <rire> Il tourne autour du pot, hein vous avez remarqué. Hein Il y a quand même la trahison. Hein Je suis un peu embêtée quand même dans cette histoire. Hein S Il y a quand même la paix. Hein Il y a la paix et la trahison. Hein voilà, voilà. Pas Facile, je vous dis, hein, je suis un peu partie prenante donc c'est pas facile pour moi de, de savoir ce qui va se passer. J'ai la trahison. Alors, est-ce que c'est les familles et les entreprises qui se sentent trahis? J'ai quand même la paix qui revient. Je vais, j'ai pas répondu là, mais bon, euh, on va refaire une autre carte, euh, peut-être avec Habitat qui peut nous donner des indications. Voilà, donc est-ce que. On va être libéré, on va dire. Ça sera peut-être plus facile. Est-ce que le peuple allemand va être libéré de toute menace? Est-ce que on n'aura pas cette Vax? Donc, on va regarder ce qui va nous tomber dessus. Ouais, il y a les médias qui interviennent. Il y a l'accident. Il y a les médias. Les médias. Donc, quelque chose d'inattendu. Donc, une nouvelle inattendue, en fait. Hein. Mais avec la notion d'accident. D'accord, ouais, donc ça reprend en fait les nouvelles que l'on allait avoir tout à l'heure, hein. enfin que j'ai sorti tout à l'heure. On va bien y avoir des, des, des, des choses qui vont euh, intervenir. Alors, est-ce qu'on va être sorti de tout ça Ouais, bon voilà, on a bien le danger au-dessus de notre tête, notamment pour ceux qui dorment. Pour ceux qui dorment encore, le danger est là, on est d'accord. Il y a les enfants. Ah oui, c'est aussi le danger pour les enfants. C'est peut-être ça, à mon avis. Moi, je me demande, parce que j'ai sorti les familles, hein. moi, je me demande s'ils si ne vont pas s'apercevoir, enfin, qu'il euh, qu y a des enfants qui réagissent mal. Parce que, euh, moi, mes, mes enfants m'ont dit que leurs camarades faisaient déjà la troisième dose. Hein. Vous vous rendez compte Des gosses de euh, 13, 14, 15 ans, euh. enfin bref, il y aura des conséquences. Alors... On a une protection. Bon, ben, ça, c'est bien. Est-ce que tu peux me confirmer ah, Toujours le, le danger qu'elle a, quand même. Ouais, les... En fait, ça va durer encore. Hein. Bon, ben, ça, c'est bien. Ouais. Ça va durer et il va y avoir de plus en plus de contestations. Et ça, ça les embête. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si les choses allaient, allaient se geler, finalement, quelque part. On va peut-être être, être sauvé par le gong. Hein. C'est-à-dire que la situation entre-temps, il va y avoir, ça va dégénérer. Euh, et puis, on va avoir des nouvelles par rapport aux enfants. Et du coup, ça ralentit. On a un ralentissement ici. La tortue qui est très prudente. Donc, en fait, ça veut dire aussi qu'ils sont très prudents. Et que du coup, ça va geler. Donc, est-ce qu'on va être sorti d'affaire, nous parce que j'ai pas que ça à faire quoi hein. voilà beaucoup <rire> de gueule c'est que la barbe quoi j'aimerais passer à autre chose penser à autre chose et pouvoir vraiment en revivre un peu bon allez on a quand même une belle carte on va rester optimiste hein. voilà alors s'il y en a d'autres que vous qui veulent regarder ce sera avec plaisir je dirais que comme je, je viens de vous le dire c'est qu'il va y avoir des, des nouvelles qui vont remonter euh, les enfants qui vont les familles les enfants euh, on va avoir des nouvelles à, à ce niveau là certainement euh, des enfants qui vont tomber malades ou ce genre de choses hein. À cause, à cause de, de l'injection et que du coup, ça, ça va créer des tensions et ça peut bien ça peut très bien arrêter tout ça. Voilà. Bon, alors, la dernière chose, si vous êtes encore là, mais sinon, je vais faire des petits, un petit menu comme ça, vous pourrez choisir. C'est le fameux tribunal international de Rainer Fulmich. Alors, moi, j'ai toujours dit que... Enfin, j'ai toujours dit... En tout cas, j'ai dit au moins une fois que Rainer Fulmich ne faisait pas son tribunal international... Hein, euh, pour trouver les coupables, etc., de toute cette politique sanitaire qui a été mise en place depuis deux ans. Il ne faisait pas ça pour mettre les coupables en prison, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la loi pour lui. Non, non. D'ailleurs, il a bien dit. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que les institutions fassent justice, ou que la justice fasse son travail. C'est impossible. Ils sont tous corrompus. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Pour réveiller les gens, pour ameuter la population. Parce qu'il a dit aussi que c'est de la population que viendrait le secours. Et ça, je suis d'accord avec lui. Donc, il ne faut pas dire que tout ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Alors, il y en a aussi qui pensent que c'est manipulé. Je ne pense pas. Ça fait depuis un an qu'il bataille. Euh, il met des moyens en normes énormes. Des moyens en... Qu'est-ce que je raconte Il met des moyens en route énormes. Il ne fait pas ça pour rien, hein. Non, c'est ridicule de penser ça. Il le fait vraiment pour aider le peuple. Il ne faut pas oublier qu'il est allemand. Il n'a pas du tout envie d'avoir euh, la vax obligatoire. Il le fait pour aider les gens. Et il le fait vraiment pour réveiller les consciences, parce qu'il y en a quand même qui n'ont toujours pas compris. Voilà. Alors, est-ce que, justement, Rainer, l'action de Rainer avec son tribunal international, va arriver à euh, bah, montrer... Euh, alors non pas à faire enfermer les coupables, mais du moins euh, les montrer. Hein. Bon, alors on a trafic, d'accord. Ça c'est effectivement tout ce qui est labo, etc. Pharmacie. Alors. Ok. Nativité ennemie. Ouais, bon, il se, effectivement, il y a la. Il y a, il y a de la, la, des ennemis en face, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Alors, son action va-t-elle aboutir, en fait hein, Et son action étant réveiller la population. C'est ça, son action. Et c'est ce qu'il veut. Hein. De façon à ce que plus, de, plus, plus les personnes se réveillent, plus elles vont dehors manifester et plus ça bloque le système. C'est ça qu'il veut, en fait. Voilà, il veut bloquer les systèmes. Renommée. Bon, bah renommée, oui, ça va être diffusé quand même. Hein. Et plaisir. Bon, ça, c'est plutôt une belle carte aussi. Alors, et intelligence, bon, ça c'est lui. Hein. texte de loi, etc., etc., toute son équipe. Donc, est-ce que son action va réussir Bon, bah ben, j'ai réussi tes changements quand même, hein, et argent. Ah, j'ai l'argent qui arrive, bon, ça c'est bien. C'est la corde d'abondance aussi. Hein. Bon, écoutez, le, le jeu est positif. Alors, peut-être que je trouve optimiste, c'est possible. Mais ça va avoir un impact. Intelligence, c'est aussi euh, la, les, les consciences qui s'éclairent, hein, la lumière, hein, la connaissance. Hein. Et retard, c'est vraiment, je vous dis, il veut, il veut vraiment bloquer les choses. Bon, bon, plaisir, euh, la carte euh, se parle d'elle-même. Hein. Ce sont des belles cartes. Hein. Plaisir, euh, c'est la vie, la joie, etc. Il se bat pour ça. Et vraiment pour revenir à une vie quand même beaucoup plus douce. Hein. Bon. Bah, ben, écoutez, c'est pas mal. Alors, l'argent, à mon avis, il pourrait avoir des soutiens. D'après ce que j'en sais, euh, il finance ça tout seul comme un grand. Hein. Bon, voilà. Alors, on va regarder quand même. Bon, ça, c'est les ennemis. Ouais. Les ruines, la ruine pour les ennemis. Hein. Et là, ça c'est pour lui. J'ai pensé, à... j'ai une carte pour Reinier Fulmich. c'est lui. Bon, donc il va bien faire effectivement euh, le, comment dire, l'adhésion. La... Voilà il va bien réussir à, à, à faire porter sa voix. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Bon, voilà. Donc, euh, petit tirage. Hein. Donc, encore une fois, on reste solidaires. Hein. J'ai vu, effectivement, que pour les, les truckers, les trucks, euh, la cagnotte a été bloquée. Mais <rire> ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Les gens, ils ont toujours de la ressource. On ne peut pas leur donner de l'argent. Ben, ce n'est pas grave. On ira leur donner de la nourriture. On ira leur donner à, à boire, à manger. Voilà, à apporter des couvertures. Enfin, que sais-je Hein, on peut toujours agir de notre façon. Hein. Bon, ben, que vous dire d'autre Allez, une petite carte pour nous. Pardon, j'ai ma... failli faire tomber la, la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir euh, une petite euh, conseil pour nous, les artisans de lumière. J'avoue qu'on a hâte, justement, de voir revenir la lumière dans notre vie. Hein. Ça fait depuis deux ans qu'on souffre. Mais on se soutient moralement et ça c'est important. Alors, une petite carte pour nous, pour nous aider à nous battre. Initiation par le feu. Ah, alors là, il que je lise. J'ai aucune idée de ce qu'elle veut dire En plus c'est le 22, c'est mon chiffre le 22. Alors le 22, c'est nettoyage spirituel. Bon ben, bah, votre vie ne sera plus jamais la même. Bon ben bah, ça, ça on sait. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au-dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit. Pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé si vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Alors là, je suis soufflée parce que euh, j'étais en train de penser à la 5D, moi. Et Ça me fait penser à ça. Mourir pour renaître, hein. c'est le phénix. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on va certainement passer d'un monde à un autre, alors que ce soit la 5D ou pas la 5D, un peu difficile à comprendre cette histoire de 5D. Faudra, je vous fasse un tirage open mind sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que euh, le monde, encore une fois, ne sera plus jamais le même. Donc il n'y aura pas de retour à la vie d'avant. On le sait, on a compris, on accepte. Et donc il va falloir laisser certaines choses derrière soi pour, pour aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux. Mais encore une fois, euh, alors protégeons, protégez-vous, protégeons-nous. Protégeons il y a la bulle ici avec le feu sacré. Euh, donc, euh, il y a vraiment beaucoup d'histoires de feu aussi dans, cette, dans, cette, euh, dans ce changement. pardon. Ah, il y a le feu ici, le feu là et le feu ici. Donc, beaucoup, beaucoup d'histoires de feu. Mais c'est aussi une purification. Hein. Donc, euh, le phénix, renaître de ses cendres. Il y a des choses qu'on va devoir abandonner, à mon avis, hein. J'essaierai de vous faire une vidéo pourquoi je vous dis ça. C'est quelque chose que j'ai très fort en tête, que je ressens fortement aussi. Il y a des choses, on ne pourra plus continuer à les faire comme avant. Donc, il faudra les laisser derrière soi pour, euh, pour faire autrement. Je vous en parlerai un peu plus. En tout cas, gardez cette image en tête. Le phénix mourir pour renaître de ses cendres. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.